Salut salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers Cette semaine je vous montre un petit peu ben, là où j'en suis au niveau des, des plantations enfin surtout des boutures, on a bien avancé les boutures avec Marion et Mickaël qui est venu quelques jours et puis, euh, et puis ben, voilà, on a, on a des belles zones qui, sont, qui, qui commencent à se dessiner et puis ben, la jauge là, commence à un peu se vider, voilà, je dois la recharger une dernière fois voilà, bon, des petits trucs de saison, voilà, qui finissent un petit peu la, le mois de, des plantations, euh, ben bah, voilà, fin février, et puis qui, euh, qui est également cette transition vers bah, toutes les nouvelles plantations que je, mets, que je mets en place, toutes les nouvelles boutures pour la nouvelle saison. Alors c'est parti Bizarre, je me sens observé <rire> qui découvre la pitchoun, eh ben, et on s'y fait bien, ça marche bien. Hein. Une fois qu'on a pris le rythme, ça va tout seul. C'est ça. Je suis assez convaincu, c'est assez efficace. Salut, c'est Sébastien de Tilipousse à Plévin, dans le centre-Bretagne, à côté de Carhaix. Je suis pépiniériste fruitier, paysan, arboriculteur, fruitier. Et dans l'ensemble de ces vidéos, vous le savez maintenant, de plus en plus en tout cas, je vous explique un petit peu toutes mes façons de procéder, que ce soit en pépinière ou pour la connaissance et la gestion des plants et des plantes fruitières. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans un de mes vergers. C'est un verger qui a été planté majoritairement dans l'hiver 2015-2016, donc avec les tout premiers arbres que j'ai greffés il y a maintenant 8 ans, quoi, 7-8 ans. Et donc c'est un verger de 6000 carrés planté sur une pente exposée sud-ouest. Et j'ai planté ça sur des baissières, des baissières c'est ce qu'on appelle également des nouveaux bocagères, on appelle ça en anglais des swales. Euh, ceux qui s'intéressent au K-Line design le K-Line design c'est une technique de, de design par ligne de niveau technique qui n'est pas beaucoup employée en France hein, et, mais qui pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui se fait autour de la permaculture à la base c'est quelque chose qui est, qui est pas mal décrit euh, dans des façons de, bah, de designer en fait, des espaces euh, notamment euh, en relief où, y a, bah, où ça monte, où ça descend et puis euh, pour gérer notamment l'eau les excès d'eau ou les manques d'eau, voilà, puisque ça permet de, de faire des jonctions. Donc si on regarde en bas, en fait, euh, je suis juste devant une de ces fameuses noues bocagères, bon c'est pas facile à voir. mais C'est un verger de 6000 mètres carrés et j'ai fait 800 mètres de baissière, comme ça, sur 14 lignes. Bon allez, assez parler de nous, donc euh, baissière, swell, nous, N-O-U-E, nous, euh, bocagère, tout ça c'est des termes équivalents. Donc assez parler de nous et euh, allons passer un petit moment maintenant à la pépinière, il me reste pas mal d'arrachage à faire, toujours hein, pour continuer de charger ma jauge, ça sera une des dernières fois que je le fais cette fois-ci. Et puis euh, alors je pense que la semaine prochaine je vais commencer à être pas mal pour prélever les, les, clop, les noisetiers. Voilà les fameuses marcottes de noisetiers. Euh, bah, les greffes ça va pas tarder non plus hein, pour, euh, pour ceux qui sont dedans. Euh, certains d'entre vous avaient déjà commencé. Et puis euh, donc les boutures en même temps je vais vous montrer où on en est. Ça a pas mal avancé. Allez, me voici à la pépinière. Cette fois-ci je vous montre. Euh, j'avais envie de vous parler un peu de mes surfaces de production. Mes surfaces de production, donc euh, la, la partie vraiment multiplication pépinière, enfin tout, tout ce qui est en rotation y compris, hein, représente euh, en fait euh, 3 fois 600 m carrés, donc 1800 m2, sur lequel j'en utilise réellement en, en plantation que euh, ben, tout juste un tiers, on va dire un... Ouais, un tiers, même pas un tiers, en fait trois zones exactement de 150 mètres carrés, donc 450 mètres carrés. Et tout le reste est en rotation sur quatre ans. Donc 450 mètres carrés sur 4 ans, ça fait à peu près donc ces fameux 1800 m carrés, très compliqué à calculer. Et donc je raisonne en jardin de 150 mètres carrés. Alors c'est pas compliqué, c'est 25 mètres. Ça c'est mes longueurs en fait de, de plate bande. 25 mètres, sur euh, bah, 6 mètres de large. 6 mètres de large, c'est euh, mon standard de culture. Hop. Donc si je prends par exemple le cas des arbres ici, qui étaient là l'an dernier, Hop, je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez bien, enfin, pour que vous voyez un peu mieux. Cette zone-là, donc, jusque là-bas les poteaux là bas en fait la, ligne, la dernière ligne ici en fait hein. cette dernière ligne là est exactement à 6 mètres de, bah, de des premières lignes de ma zone et donc j'ai des comme ça j'ai des zones de 6 mètres de large sur lesquelles je peux faire ben euh, au moins une dizaine de, de lignes de culture puisque vous savez, pour les boutures, si vous me suivez, les boutures, je les fais avec des espacements d'à peu près 55 cm, avec des bâches inter-rangs de 50 cm. On va aller les voir. Et pour les arbres plantés où, voilà, où il n'y a pas de bâches, il y a juste du BRF qui est mis, ben c'est également à peu près cet espacement-là que je, que je mets. Ce qui fait que j'arrive à une dizaine de rangs sur lesquels je mets 100 arbres tous les 25 cm en fait j'arrive à mettre une centaine d'arbres sur la ligne donc ça fait à peu près euh, quand on multiplie ça bah, ça fait à peu près 1000 arbres et donc c'est à peu près mon quantitatif 1000 arbres de ce que je produis tous les ans euh, à partir de, de, de l'année dernière en tout cas et, euh, et les boutures bah, c'est 4500 boutures à peu près que j'arrive à caser sur donc cette fois-ci 2 fois 150 m2, donc 300 carrés. ici tout là j'avais 300 m2 de bâche. L'autre côté ici, j'avais 150 m2 de bâche et j'avais encore un reste de prairie là. Donc la bâche a été bougée sur la zone prairie pour, euh, pour un an. Cette zone-ci va devenir une zone potagère pour, euh, pour un an. Et puis bah, mes anciennes zones ici donc, vont évoluer puisque là... C'était 300 mètres carrés donc de petits fruits, vous voyez qu'il en reste encore pas mal, Là, on voit les étiquettes. De ce qu'il reste, il me reste du goji, un peu de cassis, peut-être, je sais pas, une petite centaine de cassis. Là j'ai un rang intermédiaire qui va me servir de, un petit peu de, de, ben, de rang intermédiaire justement fixe. Vous allez voir, je vais vous montrer un plan euh, de, de la rotation maintenant. Là, j'ai encore euh, de la casseille, du saule, un peu de groseille à grappe. Bon, ça s'est quand même bien vidé, je suis content. Là, j'avais fait un peu de plantation de porte-greffe. Donc, il y a une bien grossie. J'en ai arraché une partie, vous voyez, des, du Saint-Julien, là, notamment. Qui sont énormes, d'ailleurs. Je vais m'amuser. Et puis, là, ces zones-là, c'est les plus anciennes. Donc, je vais vous remettre ça sur plan, vous, pour vous compreniez un peu mieux les rotations. Donc, euh, chaque zone de 150 mètres carrés, donc ça fait là 6 mètres de large, sur 25 à peu près de long. Vous voyez que je peux y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes de bouture. Je ne vais pas en mettre ici sur la gauche, parce que le long du grillage, là tout le long, là je vais avoir des nouveaux pieds mers. Donc j'ai tout ça planté d'ailleurs. Hein. Et donc l'idée, c'est que entre chaque zone de 150 m, ce qui va être également le cas donc ici, je vais y implanter des pieds mères. Donc ça sera des, des plantations fixes qui ne bougeront pas. Donc euh, bah, ça va commencer à m'en faire pas mal des pieds mers une fois que j'aurai tout planté, euh, toutes ces zones-là. Et ça me permettra d'avoir du, du permanent également entre les, entre les jardins. Quoi. Donc celui-là, il est en... En cours de préparation, ça avance bien. Il y a déjà un, un certain nombre de boutures déjà mises. Il y en a qui attendent. Donc là, on est sur les groseilles. à grappe. Et donc, cette zone-là va être complètement finie de nettoyer. Il y a déjà des pieds mers ici, cette fois-ci. Ils sont déjà là depuis bien avant. On va les nettoyer. Et donc, ce, ces 150 mètres carrés là bah, c'est ce qui est... Euh, mon standard de production, mon, ma surface standard de, de rotation. Donc ensuite, euh, j'ai toujours des zones euh, qui entre guillemets ne servent à rien, donc je les laisse euh, également en, en pousse, soit naturel, soit en engrais vert, soit potager, si, si j'ai besoin de place potagère, ce qui fait que ça peut être plus que juste un tiers de la rotation, enfin plus que 450 mètres euh, carrés. En tout cas, je je maximise pour que ça reste vivant et pour avoir au minimum deux bâches. Donc 300 m carrés au minimum euh, tous les ans. Ça c'est vraiment dans la rotation. Puisque ce qui va rentrer en premier euh, après bâchage, c'est les boutures. Et les boutures, j'ai besoin de 300 mètres carrés. Donc au minimum, la rotation se fait sur 300 m carrés. Et puis viennent après les boutures, les arbres. Euh, les arbres, j'ai pas besoin autant. Donc j'ai toujours, toujours un petit reliquat de surface qui me permet de faire du... La plantation de porte greffe notamment ou de mes surplus puis évidemment dans cette rotation là il me faut un petit peu de zone aussi pour justement là, tout ce que je replante un peu qui va grossir pour l'année d'après donc notamment les, les arbres qui vont être euh, vendus en deux ans voilà et puis je me retrouve euh, donc dans cette rotation là toujours avec une zone euh, euh, ici, notamment derrière moi, là, qui est un peu en ensauvagé, qui va être une zone à, à renettoyer, c'était essentiellement des pieds mers ou des replantations justement mais que j'ai eu du mal à suivre donc du coup là j'ai là, tous cette zone là par exemple à remettre euh, vide cette année pour, pour la remettre dans la rotation après, plus tard donc ce qui fait que sur les sur euh, réellement en fait c'est une rotation sur 5 ans hein, si vraiment on raisonne en termes de 300 mètres carrés de nouvelles cultures tous les ans enfin de Nouvelle zone euh, bouture tous les ans qui sont euh, mes premiers de culture. Quand je, me, quand je rentre dans la pépinière, je rentre par ici. J'avance là. Là, c'est ma nouvelle zone qui est ici. Donc c'est là où c'était bâché. Donc c'est là où j'ai maintenant les boutures. Donc vous voyez que tous les points rouges, là, ça va être des nouveaux pieds mers tout autour. Donc c'est tout mon nouveau grillage qui est, qui est là. Ma bâche ma nouvelle bâche, enfin le déplacement de, de, de la bâche actuelle, la zone comme je vous disais qui va devenir un peu potager. Et puis, ben vous voyez ici je vais planter de la rhubarbe, ici je vais planter de la rhubarbe par exemple tout du long. Tous mes intermédiaires ici, ça va être des pieds mères porte-greffe. En rouge ici, des pieds mères de, de variété. Ici ben, c'était là où étaient les petits fruits en 2022 donc c'est ici que vont venir les arbres et les arbres repiqués donc les invendus je vais faire un petit peu de motoculteur sur les zones ici pour implanter plus facilement de l'engrévet, plus rapidement surtout parce que je n'aurai jamais le temps sinon de bien l'implanter et de le travailler à, à la main donc là je vais faire un petit peu pour ça et pour, le pot, pour du potager et puis les bâches donc là il y en a une actuellement là qui va venir là là il y en a une qui était là qui va venir là et puis la troisième qui est déjà là quoi voilà alors techniquement j'en ai même une quatrième que je pourrais euh, que je pourrais utiliser euh, probablement ici en fait donc ça c'est une zone d'ancien alors j'ai des pieds mers ici déjà des variétés tout là et là j'ai une zone un peu bazar hein, que je vais vider voilà et vous voyez à chaque fois donc là j'ai par exemple là c'est déjà des pieds mers installés hein, tout autour ici Là, c'est essentiellement euh, des pieds-mères alternés avec des pieds-mères de framboisier. Donc je vais continuer sans doute là, pas forcément cette année. Hein. Ici, j'ai des saules qui vont rester en place. Voilà, etc. Et donc, euh, chaque fois, je fais des intermédiaires. Et donc, chaque espace fait 150 mètres carrés. Et donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y en a trois en bâchage, 3, 4 en culture... 3, 4 en engrais vert ou en culture potagère et puis ben après dès qu'ils vont revenir dans le cycle notamment celui-là qui va être rajouté après dans le cycle. Euh, bon sincèrement vous embêtez pas trop avec des rotations quand vous n'avez pas beaucoup de surface de culture. Euh, ceux qui se lancent par exemple, moi au début je suis resté sur mes 300 mètres euh, carrés, 300 carrés. après j'ai agrandi à 600 au fur et à mesure mais en fait au début si on fait vraiment pas beaucoup de pépinières il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête avec ça nourrissez juste bien votre sol, hein, que ce soit en BRF, que ce soit en mulch, compagnie euh, pensez à nourrir votre sol, si vous ne cultivez rien euh, soit vous, le, vous vous en servez parce que vous êtes en train de le, le désherber en, à la bâche par exemple soit mettez-y euh, mettez au minimum un engrais vert ou faites du potager Enfin, en tout cas... Le, Faites en sorte que ce soit vivant, que votre sol soit avec des plantes vivantes. Très important. En tout cas, si vous voulez travailler en sol vivant, bien sûr. D'ailleurs, on n'a pas de données. Hein, si jamais vous avez des données, vous, sur euh, bah, en pépinière, qu'est-ce que ça extrait de son sol, réellement, un, un arbre ou un arbuste fruitier, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on a besoin d'y rapporter pour éviter d'épuiser le sol, euh, bah, ça m'intéresse, parce que ce sont des données qu'on qu n'a pas. Enfin, qu en tout cas, que moi, je n'ai pas, que les collègues euh, n'ont pas non plus, et donc euh, ça serait pas mal de savoir un petit peu ça, pour éviter d'être un petit peu trop au feeling. D'ailleurs, en parlant un petit peu de, de ce qu'on apporte au sol, euh, donc euh, si vous suivez les vidéos, vous savez euh, que l'an dernier, en avril, en avril j'ai apporté euh, autour de mes arbres greffés, donc ils sont juste là, qui étaient là, du moins pour la plupart, il en reste quelques-uns, mais euh, j'avais apporté pratiquement 10 cm de BRF sur toute cette surface-là. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, aujourd'hui, il reste franchement franchement pas grand chose de ce BRF. Donc ça c'est la preuve que mon sol euh, est bien vivant, hein, puisqu'il est capable de manger tout ce carbone là sans, euh, sans faire d'overdose. Parce qu'il faudra éviter ça aussi. Et donc euh, bah, il l'intègre vraiment bien. Hein, vraiment vraiment bien et j'ai pas fait de, de travail de sol hein, pour, pour l'aider à l'incorporer, c'est vraiment que mis en surface. Vous Voyez un petit peu où j'en suis, sachant que j'ai pas mal de retard, j'aurais bien aimé avoir fini ces boutures-là il y a quasiment un mois, dans l'idéal. J'aurais bien aimé avoir fini mes arrachages, fini mes plantations, avoir un peu de, de comment dire de marge de marge sous le pied. Bon ben. Voilà, le, le retard accumulé en début de saison continue, continue d'être de, de, de, bah, là, hein. voilà. bon, on ne va pas aller s'énerver avec ça, de toute façon ça ne changera rien, j'ai quand même euh, voilà, encore pas mal de fatigue en ce moment, et donc euh, bah, ça va durer encore un petit moment, puisque bientôt, euh, bientôt on va entamer les greffes, et puis bientôt, en plus moi en parallèle, je fais euh, mes nouvelles sessions de formation donc, euh, d'ailleurs, s'il y a du monde euh, en Bretagne euh, intéressé par ces formations là, dont je vous ai déjà présenté ça il y a, il y a un petit moment, hein, en octobre ou novembre, sachez qu'il reste euh, trois places. Voilà, trois places sur les 40 euh, qui avaient initialement ouvertes. Donc, euh, sur ce, semaine prochaine, je suis tout seul. J'ai pas euh, Marion, euh, la stagiaire, n'est pas là la semaine prochaine, donc euh, je vais. Là, je vais voir, il y a beaucoup de. Là, on est sur de l'entretien de verger, beaucoup, avec, euh, avec euh, un autre couple de jeunes là, qui sont en train de s'installer. Et donc, on est en train de faire du formation, entretien de verger, euh, taille d'arbre. Donc, euh, les marcottes de noisetiers, maintenant que j'ai la place dans la jauge, il va être au temps de les, de les sortir. Ça sera peut-être l'occasion de les mettre directement en terre. Ça peut être pas mal. Et puis, de voir un petit peu ensemble euh, bah, comment ça a fonctionné. Puisque la dernière vidéo que je vous ai faite sur le sujet, c'était en juin. C'était en juin quand je les avais mises en place, et euh, il est plus que temps de les prélever euh, pour voir un petit peu où ça en est. En attendant, je vous dis Kenavo à Béchal. Je vous dis une, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.